Bonjour mes chers élèves de c 1 Voici activité orale et communication à partir de mes apprentissages en français. Alors pour aujourd'hui, on va voir ma nourriture et ma santé comme thème, un bon repas comme titre de la situation de communication. L Objectif de communication pour aujourd'hui, c'est informer, s'informer sur la nourriture et la santé. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités pour aujourd'hui. Il faut toujours euh, se souvenir de cette question. Pourquoi apprendre le français Pourquoi moi j'apprends le français à l'école Pour quelles raisons alors, pourquoi apprendre le français Pour parler français avec un ami. Pour parler bien en français. Pour suivre des dessins animés en français. Et comprendre ces dessins animés. Pour utiliser un jeu. Pour comprendre des émissions en français. Et pour lire une histoire en français. Comme cet exemple, le petit poussé. Pour écrire une lettre à un ami en France. on n'importe où. Et, et, pardon, pour écouter des informations en français. À la radio. Et pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur. Ce sont des raisons pour lesquelles euh, on apprend le français. Pour parler français, pour suivre des dessins animés, pour comprendre des événements français, pour utiliser un jeu, pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur, pour utiliser des sur tablette, pour écrire ou à un ami, pour lire une histoire en français, pour recruter des informations en français. C'est ça, ça l'objectif. Alors si vous suivez bien sûr notre chaîne Gécomité civil vous vous allez comprendre facilement le français, je vous garantis. Voilà. Un bon repas, c'est le titre de la situation de communication pour aujourd'hui, Malheureusement, ma santé, c'est le thème en général. Alors, l'objectif de communication, c'est informer s'informer sur la nourriture ou la santé, l'activité orale et la communication. Alors, Kenza a invité Amine à manger chez elle. Kenza a invité Amine à manger chez elle. C'est bien l'heure du repas. Que veut manger chaque enfant et qu'en pense la maman et qu'en propose-t-elle Alors, voici Amine, voici Kenza. Ils sont en train de jouer au domino et ils discutent. Et la maman propose quelque chose. On va comprendre cela après. Écoutons maintenant le dialogue de ces trois personnages ils sont dans le euh, voilà, ils sont dans le salon dans, dans le salon, voilà. dans le salon. Voilà. alors la maman écoute à, à la radio et les enfants jouent au domino hmm? d'accord et c'est bientôt l'heure du repas écoutons maintenant le dialogue de ces trois personnages Kenza la maman de Kenza et Amin. écoutez Alors Kenza parle, moi je voudrais manger des bonbons au moins dix. Moi, je voudrais manger des bonbons au moins dix. Moi, je voudrais manger des bonbons au moins dix. Mais tu vas être malade Kenza. C'est Amine qui parle. Mais tu vas être malade Kenza. Et tu vas avoir mal aux dons. Mais tu vas être malade, ça, Et tu vas avoir mal au don La maman parle. Les enfants, pour grandir et avoir plein de force, il faut manger de tout, des fruits et des légumes. Les enfants, pour grandir et avoir plein de force, il faut manger de tout, des fruits et des légumes. Et aussi du pain, du riz, de la viande et du poisson. Ajoute Ami. Et aussi du pain, du riz, de la viande et du poisson. C'est bien ça. Lavez-vous les mains avant de manger les enfants. Moi, je voudrais manger des bonbons, on me le dise. Mais tu vas être malade, Gansa. Et tu vas avoir mal au dents. Les enfants, pour grandir, avoir plein de force, il faut manger de tout. Des fruits, des légumes et aussi du pain du riz, de la viande et du poisson. C'est bien ça. Lavez-vous les mains avant de manger, les enfants. Alors, mes chers élèves, il faut bien apprendre à ce dialogue. Le thème, c'est la nourriture et la santé. Alors ici, Kanza parle à Amine. Il voudrait manger des bonbons, au moins 10. Mais Amine, elle voit tout simplement que c'est un peu étrange. Mais comment Elle va être malade, Kanza. Kenza va être malade, et il va avoir mal aux dents. Et la maman ajoute, pour grandir, avoir plein de force, il faut manger de tout, des fruits et des légumes. La ajoute aussi, et il faut aussi euh, s'intéresser à d'autres du... nourritures, à d'autres aliments, comme du pain, comme du riz, comme de la viande et du poisson, ce sont des aliments riches. La maman ajoute et accepte ce qu'elle a dit Amine, elle dit c'est bien ça. Elle conseille à les enfants de se laver les mains avant de manger. Voilà. Voilà, voilà, ça va. Bon. Alors, on sait déjà que Kenza a invité mine à manger chez elle. C'est bientôt l'heure du repas. La maman propose bien sûr euh, un bon repas. Pour euh, avoir euh, plein de force, et bien grandir, il faut manger du des fruits, des légumes. Il ajoute un euh, mine, du pain, du riz, du poisson et de la viande. Mais Kanza voudrait manger au moins 10 bonbons. Alors, euh, que veut manger chaque enfant Oui, répondez. Est-ce que vous avez une idée Est-ce que vous avez une réponse Que veut manger chaque enfant Oui, Kanza veut manger dix bonbons. Au moins 10 bonbons. Et Amine, que veut manger Amine? Par exemple ici, il veut manger du poulet et du poisson. Soit du poulet, soit du poisson. Mais dans le dialogue, il dit du pain, du riz, de la viande et du poisson. Et qu'en pense la maman? Est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec elle? Est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec Kenza Oui. Elle n'est pas d'accord avec Kenza. Et Amine aussi n'est pas d'accord avec Kenza. Alors les deux non, ne sont pas d'accord avec Kenza. Ils refusent ce qu'elle a dit Kenza. Il ne faut pas manger trop de bonbons. Non, c'est mauvais pour la santé. Alors la maman propose des fruits, des légumes. C'est-à-dire un repas complet. Voilà. Merci bien, mes chers élèves. Vous avez bien participé. Vous pouvez apprendre le dialogue et aussi des questions et des réponses. Essayez de faire des résumés en cours. Merci. À très bientôt sur votre prochaine Je Comicsie.